Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce baby boomer sur ma main droite donc là euh, ça va être un petit peu plus compliqué, je vais le réaliser sur ma main gauche donc je commence comme toujours par désinfecter mes mains et euh, je vais d'abord refaire mon pouce puisque euh, voilà mon pouce a cassé un tout petit peu euh, donc voilà là j'ai déjà limé tout le gel et là je repasse un petit coup de bloc ponce. Euh, bloc polissoir pour pouvoir bien euh, donc euh, enlever euh, les petits résidus euh, d'ongles donc euh, qui ont été créés avec la lime je relime également donc au niveau de mon pouce pour avoir euh, vraiment bien euh, voilà pas trop de, de matière au niveau de l'avant pour que je puisse vraiment bien bien euh, le rallonger bien sûr ensuite j'utilise mon cleaner sur un carré de cellulose pour enlever toute la poussière. Donc ça, c'est vraiment des procédures assez simples. Donc voilà, ça passe assez rapidement. Ensuite, j'applique mon gel de base, donc en couche vraiment ultra fine, comme toujours, comme vous pouvez le voir, j'en mets très très peu sur mon pinceau. Donc là c'est un petit peu compliqué de ma main, main gauche mais bon voilà je fais ce que je peux pour réussir à bien en mettre partout sans toucher les cuticules. Donc c'est très très important euh, d'y aller vraiment progressivement. Si vous en avez trop sur le pinceau, voilà, vous en mettez un petit peu euh, sur tous les ongles avant de répartir. On ne touche pas du tout les cuticules. Ça, c'est très très important. Et on essaye de légèrement faire pénétrer le gel de base. Donc moi, j'utilise que les produits Yornels, puisque ce sont des produits hypoallergéniques. Vous pouvez euh, donc les retrouver sur mon site Yornels-international.com. Et donc, euh, voilà, j'ai des produits d'essai pour... Euh donc ça, vous pouvez voir si ça vous correspond ou pas, si vous aimez euh, ou pas. Là, il n'y a pas besoin euh, de, de primer ou quoi que ce soit. Alors là, je m'étais rendu compte que lorsque mon ongle s'est cassé, en fait, il y a eu une petite bulle sous le gel. Donc si c'est le cas, on enlève au cleaner et, euh, et donc du coup, on continue à limer jusqu'à ce qu'on arrive à enlever la partie de gel qui se décolle. On veut vraiment... Euh, avoir aucun décollement, aucun risque de putréfaction donc ce euh, putréfaction on appelle ça également infiltration en fait c'est simplement l'ongle qui pourrit donc euh, voilà on évite tout à fait euh, ce genre de choses et donc il vaut mieux passer un petit peu plus de temps et puis, euh, puis bien relimer, bien dégraisser et on remet un petit peu, euh, voilà, quand il n'y a plus rien on va pouvoir remettre un petit peu de gel de base et faire euh, catalyser tout cela Voilà, encore une fois, on appuie bien, on le fait pénétrer. Une fois que c'est le cas, on utilise la lampe. Alors moi, j'ai cette lampe LED UV dans le kit que je propose. Euh, donc je la trouve vraiment très très bien puisqu'elle catalyse très rapidement. Donc là, vu qu'on est sur un gel, euh, un gel UV, j'ai préféré euh, catalyser environ 2 minutes le gel de base. Donc là j'utilise un chablon comme d'habitude pour pouvoir donc euh, rallonger mon ongle. Vous savez que moi je n'aime pas du tout les capsules, c'est pas c'est pas mon truc du tout. Et donc je le place bien, je fais bien attention qu'il soit bien centré, on regarde qu'il n'y a pas d'espace. Donc là c'est bien le cas. Et on appuie bien sur le bas pour le maintenir. Donc, si vous voulez euh, voilà, en apprendre plus sur les formations, euh, j'explique tout ça en détail euh, donc dans la formation euh, professionnelle que je propose. Donc, je serais vraiment, vraiment ravie de vous accueillir dans la formation professionnelle. Et si vous voulez en apprendre plus, comment faire euh, les French vraiment parfaitement bien, euh, comment bien placer le bombé sur le long, euh, les 10 clés du succès. Voilà, je vous apprends plein, plein de choses dans une formation d'initiation gratuite que je vous offre également, donc vous pouvez y accéder juste sous cette vidéo en cliquant sur le lien et euh, voilà, vous pourrez recevoir euh, une vidéo par jour, alors faites bien attention à bien m'indiquer votre maître, meilleure adresse mail pour que vous la, pour que vous receviez votre euh, votre accès, éventuellement à mettre dans vos, favori, devant, dans vos favoris aussi, ça va vous permettre euh, d'éviter que que les mails tombent dans les spams c'est quand même mieux si on veut suivre une formation euh, une formation gratuite. Et, euh, et donc du coup, voilà vous pourrez avancer à votre rythme et avoir déjà vos premiers résultats. Donc là, j'applique le gel masque sur toute la surface. Donc je fais attention de déjà lui donner à peu près la forme que je souhaite. Là, je retourne l'ongle pour que le bombé se fasse vers le centre. Donc pour pouvoir bien placer mon bombé. Donc là, je fais le rallongement et la construction en une seule étape. Une fois que ça me paraît plutôt bien, je vais pouvoir le catalyser. Encore une fois, donc là je vais catalyser un tout petit peu et puis je vais passer aux autres ongles pour pouvoir, ne euh, voilà, pour, pour pas perdre trop de temps. Et ensuite je catalyserai euh, toute la main d'un coup, je trouve ça mieux. Voilà, ça me permet d'avancer un petit peu plus vite. Voilà, donc je vais faire exactement la même chose sur les autres ondes. Donc là, je ne sais pas si vous êtes au courant, je viens de lancer également une formation de maquillage, alors pour les professionnels, et euh, mais également pour les particulières. Donc si vous avez envie d'apprendre à vous maquiller, j'ai vraiment fait une formation très, très, très complète et très accessible pour, pour vous apprendre vraiment plein de choses. Donc j'ai fait une vidéo vraiment exprès pour ça. Et donc du coup, euh, voilà, ça va vous permettre... Euh, de réaliser des maquillages qui vont vraiment vous aller euh, éviter beaucoup d'erreurs, puisque bien souvent on commet des erreurs sans même s'en rendre compte, des fois depuis plusieurs années. Et donc là, on reprend tout à zéro. Vous allez apprendre vraiment plein, plein de choses. Bien sûr, j'offre aussi d'autres formations, comme la formation nail art avec une centaine de nail art différents et la formation euh, également en forme artistique, pour vous apprendre euh, voilà à vous démarquer totalement de la concurrence en proposant des choses vraiment très très jolies, très recherchées. Euh, voilà, ça vient de plus en plus euh, en France et donc du coup, voilà vous pourrez être l'une des pionnières euh, sur ce secteur-là et, euh, et attirer vraiment une clientèle haut de gamme. Donc si ça vous dit, voilà je propose ce type de formation également. Bah, donc là, je vais bientôt avoir fini d'appliquer le gel. Alors moi, euh, je, je place assez rapidement sur l'ongle. Donc ça m'évite d'avoir à faire un doigt catalysé, un autre doigt catalysé. Sur moi, j'aime bien faire tout d'un coup. Par contre, vérifiez toujours bien que le bombé ne se déplace pas avant de, de catalyser. Et aussi que ça ne coule pas sur les cuticules ou sur les côtés. Donc là, je vérifie bien. J'enlève effectivement si ça coule un tout petit peu, puisque... De ma main droite, je suis, enfin de ma main gauche, je ne suis pas très douée pour travailler sur ma main droite. Dès que je vérifie que c'est bon, donc là je joue un petit peu avec la lumière pour voir si c'est bien ou pas. Et donc je laisse catalyser 3 minutes. Donc là je l'ai vraiment fait en accéléré. Là je regarde que mon pouce est vraiment bien sec en tapotant dessus. J'enlève le film de dispersion avec mon cleaner et mon carré de cellulose et là, bien sûr, je vais le mettre en forme alors on appelle ça mettre en forme un ongle c'est-à-dire limer la forme définitive de, euh, des contours de l'ongle. je fais attention donc qu'il ne soit pas trop pointu je regarde la longueur et dès que ça me plaît, dès que je vois qu'il est à peu près bien là voilà, vous voyez que j'ai pas mis trop trop de gel je suis pas allée trop loin donc ça me permet de ne pas avoir besoin de trop limer je regarde aussi sur les contours s'il n'y a pas du gel qui, qui fait un effet d'élargissement sur l'ongle. Donc le, le principal du bombé qu'on veut avoir c'est vers le centre, hein, mais sur l'extérieur, donc sur euh, finalement sur les parties près de la peau, on ne veut pas avoir trop de gel. Donc on fait toujours attention de bien euh, éliminer le surplus de gel à ce niveau-là. Et là voilà, je regarde si ça correspond. Là c'est un petit peu large sur l'avant, un petit peu épais, donc je place ma lime de cette façon pour pouvoir finalement bien enlever le surplus sur l'avant. Et je fais comme sur l'autre, je lime tout autour, sans limer mon bombé, par contre. Si vous avez vraiment des difficultés à limer le bombé, à limer les parallèles, toutes ces choses-là, euh, on en parle énormément dans la formation, donc surtout sur le groupe privé. Donc, on est vraiment un super groupe, hyper bienveillant. Il n'y a pas besoin d'avoir peur en disant euh, « Soyez gentil avec moi, euh, ne me descendez pas. » Il n'y a pas de problème. On est vraiment toutes dans la bienveillance, dans l'aide, dans l'entraide. On essaye toujours de trouver les points positifs de la pause et euh, on ne sera jamais en train de dire euh, « C'est moche. Euh, » Voilà. Ça, ça n'existe pas chez nous. Donc, si vous avez envie de, de suivre une formation donc de chez vous, à votre rythme, et surtout d'être suivi euh, 7 jours sur 7 pendant plus de 6 mois, j'ai des, des élèves qui sont dans la formation depuis euh, plus d'un an maintenant oui. et bien euh, voilà là vous aurez une, une réponse euh, dans les quelques minutes à quelques heures puisque je suis pas toute la journée voilà je, je fais également euh, des pauses euh, et tout des vidéos youtube je fais plein plein de choses à côté je fais des nouvelles formations régulièrement Là, j'en ai déjà lancé 5 donc c'est déjà pas mal en un an et, euh, et donc du coup euh, il y aura toujours une élève qui sera plus avancée dans la formation pour vous répondre très très rapidement. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, moi je suis plusieurs fois par jour sur le groupe privé pour pouvoir vous aider à progresser, pour répondre à vos questions quand vous en avez besoin. Et voilà, vous pouvez me poser toutes les questions, même me dire « Nathalie, là j'ai un petit coup de mou en ce moment, <rire> ça va pas trop » et du coup on en discute et puis souvent ça va mieux ensuite. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai bien passé avec toute la lime pour faire donc ma construction, pour limer ma construction. Comme vous pouvez le voir, j'aime pas avoir des ongles trop épais donc mes ongles sont très fins, mais moi euh, voilà ils tiennent en général assez bien comme ça, Et donc euh, voilà sur moi je l'ai fais comme ça. Sur cliente je l'ai fais un tout petit peu plus épais puisque euh, voilà, ils n'ont pas toujours euh, les ongles vraiment bien, euh, bien durs comme les miens. Là j'utilise de l'acrylique donc de la peinture acrylique et je vais venir faire mon baby boomer donc je euh, j'y vais très très très progressivement donc là je mets la première couche vraiment bien sur le bas je tamponne bien et ensuite je vais attendre un petit peu donc là je compare je me rends compte que finalement euh, sur l'autre main c'est beaucoup plus blanc donc j'attends environ 2-3 minutes et je vais faire pareil à nouveau, euh, donc euh, remettre une deuxième, puis une troisième couche si nécessaire sur les ongles. Il faut vraiment bien attendre, sinon votre première couche va s'enlever quand vous allez mettre votre deuxième couche, surtout sur l'avant puisque c'est là où on met le, le, le plus de matière. Et donc ensuite, très simplement, je vais venir mettre ma finition. Alors là j'ai choisi une finition mat, mais euh, c'est très très joli aussi avec une finition brillante. Les deux sont très sympas. J'avais envie de tester le mat. Voilà. Donc, il euh, faut savoir que le mat ne fait pas un effet 100% mat. fait un effet satiné. Donc, c'était vraiment euh, très joli, je trouvais. Mais euh, je pense que la prochaine fois, je le ferai quand même brillant. Puisque... Euh voilà, ça fait toujours très très classe, un baby boomer euh, brillant. Si vous réussissez le baby boomer, franchement, vous aurez plein plein de clientes. Et dans la formation Nail Art, par exemple, je vous explique quatre techniques différentes pour faire le baby boomer. Je vous en ai mis également donc euh, dans mes vidéos YouTube, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. J'ai une vidéo euh, sur le baby boomer inratable et... Euh, une autre également donc je vous donne aussi plusieurs techniques pour pour faire tout ça là je voulais vraiment vous montrer comment je faisais ma pause sur ma main droite avec ma main gauche puisque c'est pas toujours évident de le faire et donc donc voilà là j'ai forcément j'ai mis la, la vidéo un petit peu en accéléré puisque sinon elle aurait duré très très très longtemps <rire> puisque j'avance assez lentement sur cette main là donc là je vous montre il y a toujours un effet brillant avant la catalyse et en fait ça va devenir mat une fois qu'on a catalysé. Donc là vous voyez vraiment bien la différence. Et donc voilà le résultat final une fois que le film de dispersion est retiré. Merci beaucoup, à très bientôt